Salut, c'est Rachel Allison. Retrouvez-moi ce samedi 22 mai à 10h pour le live Ensemble pour la Jeunesse. C'est un événement créé par les jeunes pour les jeunes et on vous réserve de nombreuses surprises. Mais c'est qui celle-là Salut, c'est Barbie Gucci c'est un événement créé par les jeunes et pour les jeunes, donc on compte sur vous. Salut tout le monde, c'est Jeanne, notre jeunesse a du talent. Je suis très heureuse de participer à cette organisation. Ensemble pour la jeunesse, c'est un concept créé par les jeunes et pour les jeunes. De nombreuses surprises, vous y attendent. Bonjour la famille, c'est Mata. Alors, on se retrouve le samedi 22 mai à 10 h sur le live. Ensemble pour la jeunesse. Ensemble pour la jeunesse qui est un événement montrer pour les jeunes et pour les jeunes. Et on vous attend nombreux, alors restez connectés. On vous réserve de nombreuses surprises. Restez connectés.